Ouais oh, c'est énorme hey, je viens de commencer, j'espère que tu vas mettre bien, je viens de commencer la muscu, j'espère que tu vas mettre bien. C'est fitness fusion. Fitness fusion ils t'ont dit faut mettre ça Ils m'ont dit faut mettre tout ça. Je mets tout ça. c'est vas mets mais mets mets, mets. mets des trucs comme ça. Mets des trucs, mets des trucs. Mets des gélules, ils ont dit c'était de l'eau, de l'eau, faut mettre de l'eau. Mets un peu de pré au comme aussi. Mets comme ça. de l'eau, mets, mets de l'eau. Tu veux de l'eau aussi Non mais peu de avec. Non, non, attention, attention. Du fourmis, vas-y, mets, nique sa mère, nique sa mère. <rires> Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui, on a décidé de se mettre assis. On va juste parler. Juste on se parle entre nous euh, quand, quand vous n'êtes pas là. Et euh, on va parler de compléments alimentaires. Parce que vous le savez, on travaille avec QNT en, depuis un an maintenant. Enfin, un peu, un moment, un ouais, peu moins. D un peu moins d'un an. À nous quand même. Franchement, c'est un beau partenariat. On est, on est content de, de l'avoir. Ils ont des bons produits. C'est pour ça qu'on vous les propose. Et le euh, rapport qualité-prix, c'est bon. Voilà, c'était surtout ça. Et au niveau du goût, ça nous plaisait beaucoup. Ils faisaient beaucoup de trucs. Tu euh, kiffais quoi. Ils font beaucoup de goût. Euh, ouais, ils font beaucoup de un peu de tout genre donc c'est cool en fait ouais. tu, tu peux trouver ton compte dans le tout c'est varié et en plus c'est bon c'est ce ouais. qui nous plaisait et l'image de la marque on aimait bien <rire> les paquets tout ça ils étaient beaux et ça nous plaisait. Euh, maintenant, on commence à avancer dans le feed game, tout ça, et on a besoin de... de moyens financiers, les gars. Ouais. Je sais que que un Même peu. de renouveau, moi, j'aime bien le changement. Moi, j'aurais pu perso euh, continuer à être euh, QNT. Hein. Ça elle moi, me Je suis quelqu'un qui aime bien le changement, mais je vais te l'expliquer par la suite pourquoi, de toute façon. Ouais. Bah, le problème, c'est que sur YouTube, c'est un peu tabou, l'argent, tout ça. Mais nous, on a décidé de nous en parler. On parler. aime parler. J'aime l'argent. T'aimes l'argent. Ça va. C'est bien l'argent. C'est mignon l'argent. Mais c'est pas le plus important. Moi, je vais être Ouais, moi, c'est pareil. Je veux pas gagner des sommes faramineuses. Je veux juste vivre de ma passion, être tranquille, avoir du temps pour moi dans la journée, pour faire du la journée, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Voilà. Euh, on a beaucoup de projets sur euh, Fitness Fusion et ça ouais. demande beaucoup de sous. Euh, par exemple, les vidéos, la jeu de loi où on doit payer un vidéaste ouais. à chaque fois en, en moyenne, une vidéo comme ça, ça coûte 500 euros c'est ça. miniature, montage et euh, vidéaste. Sans plus les déplacements, ouais. on aimerait faire ça une fois par mois sur la chaîne en invitant ouais. euh, des gros youtubeurs. Le mois prochain, ce sera sûrement des membres du Corona Gym. Il y a Solid Mike qui est au Maranieri ouais. aussi. Donc, chaque mois, un nouvel épisode. Donc, pour ça, activer la cloche. Et euh, voilà, donc euh, QNT, c'est une belle marque, mais c'est une petite ça. marque en fait dans le milieu. pas des centres faramineuses voilà Donc, et on peut être transparent en avec fait, ouais. eux dire ce qu'on touche ce qu'on gagne bien et... sûr QNT nous envoie 400 euros de compléments alimentaires tous les mois voilà bah à ce niveau on est bien on paye plus nos compléments et ça ça fait plaisir voilà c'était oui. l'objectif quand on a commencé youtube c'est ça mais au bout d'un moment non mais juste petite anecdote moi je me souviens euh, lui il avait sa chaîne gaming et il était sponsorisé par Pro ouais. Et je me disais putain il a vraiment de la chance moi je galérais, j'étais étudiant je devais aller acheter mes compléments et on avait lancé la chaîne fitness fusion et le premier objectif c'était pour moi d'avoir euh, des compléments, compléments gratuits gratuit. parce que vraiment ça c'était important pour moi j'allais acheter de la viande c'était cher quand même. même. Quand Étudiants, du coup avoir un petit shaker, tout ça c'était utile. Et quand on l'a fait, j'étais heureux et tout. C'est pour ça que je me suis dit, putain, ils nous ont fait confiance. Je veux vraiment travailler toute ma vie avec eux. Et en plus, vis-à-vis -vis de vous, euh, j'ai pas envie qu'on passe pour des girouettes à aller à gauche à droite au niveau des marques, tout ça. Euh, C'est pour ça qu'on préfère euh, vous en parler. Euh... On a envie de changement. Moi, je pense pas qu'ils vont me prendre pour des girouettes en soi. C'est comme par exemple, t'aimes bien acheter du Adidas et tout. C'est pas pour autant que t'as pas envie de changement et de passer un peu chez Nike, tu vois, pour ouais. voir un peu aussi ce que ça vaut. Le problème, ce qui se passait avec le QNT, c'était euh, tous les influenceurs ils vous vendent euh, bah, Nike, comédie, ouais et ça, que nous, nous. on a avec des pumas ou du ASICS donc on peut vous le vendre comme vous voulez ouais. Si vous préférez Nike parce que c'est la marque la plus connue, ça. Nike en comparaison avec MyProtein ou Nutrimus, c'est ça que vous allez acheter. C'est ça. De temps en temps, peut-être pour nous faire plaisir, vous allez utiliser notre ouais. code promo, mais euh, en majorité, c'est dur de, de chez, chez Nike faire. Entre... C'est comme moi, j'aime mettre des Jordan. Si demain j'ai 200 euros à mettre dans des chaussures, tu vas me dire, vas-y prends des Puma parce qu'il y a mon code, je vais dire non, je vais aller acheter des Jordan, ah, c'est ouais, mort. Je vois, je vois. Toi, avant d'avoir un partenariat, euh, t'as eu Prozis et ensuite UNT, ouais. tu utilisais quelle marque de complément quand il fallait les payer Tu veux que je te fasse le tout de, du début t'amènes du début à la fin allez vas-y si ça va oui, okay. vite donc moi quand j'ai commencé vraiment au moment où on s'est vu à la salle on s'entraînait ensemble et tout j'étais chez... mignon c'était mignon, ouais. ah, mignon je me suis ah, transformé en trois entre... <rire> euh, moi j'ai commencé. Franchement je rigole Toujours hétérocurieux dans, dans cette chaîne. On allait faire des petits spas ensemble. Euh, et tout, ouais, des homosexuels. Fait de battre aussi, je me souviens. Ouais, c'est vrai. Clochard aussi. <rire> Vas-y, passons. Euh, moi je me rappelle la première marque que j'ai utilisée. Et je l'ai utilisée pendant, honnêtement pendant 5-6 mois. C'est la Wetch et My Protein. Parce que c'était pas cher. Encore premier, moins cher que maintenant. Premier complément que j'ai acheté. Encore moins cher que maintenant. Ouais, et toi je me rappelle que t'avais pris Goût Nature. Ah, et il était dégueulasse. On ah, ben dit oui. dans une vidéo. C'était écœurant. Je buvais ça avec de l'eau, sans goût, sans arôme. Ouais. Bref, euh, comme quoi, même nous, euh avant d'être sur les réseaux, on était chez MyProt euh, parce que bah, c'est ce qu'on voit partout en fait. Donc nous, on sait que si euh, demain on va signer chez MyProt, on leur envoie un, un on mail on travaille avec eux. Le problème, c'est que c'est pas de la qualité. Et nous, on a la tout... marque, elle a quand même changé depuis. Attention. Ouais. Mais en fait, quand nous on a fait la vidéo qui est sur la chaîne, hein, du coup, ouais, on, on avait été contacté, ouais. on a eu le partenariat et on avait reçu le colis et on vous l'a offert ouais. parce qu'on s'est dit qu'on voulait pas travailler avec eux. Du coup, le titre de la vidéo, c'était On arnaque MyProtein. Ça. Allez voir hein, si vous l'avez pas vu. Et dans cette vidéo, justement, on disait quoi Que MyProtein, c'est pas de la qualité et que ça nous a pas de travailler avec eux et euh, le truc c'est que aujourd'hui ils nous donnent 1000 euros par mois du coup on va travailler avec eux non, <rire> non. non, non jamais, pas je... du tout. moi jamais je travaille avec eux moi ça m'aurait du... pas dérangé de bosser avec eux parce que leur marque elle a changé et je pense que les gens sont compréhensifs là dessus comprendre que la marque a changé tu peux évoluer ouais. il y a des marques comme Puma quand c'est sorti c'était pas la folie c'est maintenant ils font des vraies chaussures on a vu sur une Mike on a un peu parlé avec lui il nous a dit que même ouais. les gérants tout ça ils avaient changé donc c'est plus du tout la même euh, marque mais c'est pas pour autant qu'on va travailler avec eux parce que moi ça. même si elle a changé depuis j'ai pas consommé ma et je sais pas ce qu'il en est en fait je Conseiller un produit, tu consommes pas. Ben moi, c'est pas la question de protéines chez eux, c'est la gamme qu'ils ont. Elle est très grande, ils ont beaucoup de trucs à manger. Et nous, on aime bien manger en fait. Et les vêtements, ils sont vraiment stylés chez MyProtein, Ça gratuit. Vous voyez souvent avec les mêmes habits, là, j'ai sept tenues, il y a 7 jours dans la semaine. D'abord, je dis. Donc moi, j'ai fait MyProtein Et après, une fois que j'ai commencé à vraiment m'y mettre un peu plus, je suis passé chez Citech. J'ai sûrement connu je connais de nom, mais j'ai jamais fait. Citec Nutrition, je suis resté peut-être. J'ai fait deux pots avec eux. Moi, je chez Biotech juste après Myprotein. Juste après Citech, je suis passé chez Biotech. Ok. Et après Biotech, ouais. j'ai fait Optimum. Et là c'était Pareil. C'est vraiment pareil. Fou, mais je vais pas ruiné pour ces compléments alimentaires. Pareil. Pour moi, c'est les meilleurs du marché. Si demain il m'appelle, je dis oui tout de suite. Je suis d'accord avec Que lui. je sois avec n'importe quelle autre marque qui me paye cher tous les mois pour euh, l'exposer sur on YouTube. Barre, hein, parce que que que je me bats. Marque de cœur. Mais euh, ils vont pas nous regarder, les gars, parce qu'ils sponsorisent que des athlètes, des ouais. bodybuilders, tout ça. Ouais. Que Saïli en France et c'est ouais. tout je crois. Parce que c'est un très gros les gars. On n'a pas la stature de Saïli. En fait, Optimum, pour moi, c'est marque Premium. C'est pas si cher que ça en soit, tu vois, pour ce que c'est. Les apports, c'est pas les meilleurs du marché. Mais le goût, ouais, le la tête goût de ma mère, la texture, est est aussi. Bon. ça mousse pas, un monstre, en... <rire> ouais, bon. mais en vrai, c'est une bonne produit, mais c'est cher ouais, si vous avez de l'oseille, oui, mais c'est cher, c'est ça le problème. En fait, rapport qualité-prix, on est plus dedans, c'est trop cher. Après, euh, bah, après, il y a eu QNT, hein. donc euh, après, c'était QNT, mais entre deux, j'ai toujours été tenté par Nutrimus qui, pour moi, avait une belle image, c'était fabriqué en France, c'était des produits purs, tout ça. Mais on est parti à Malte, j'ai goûté, c'est immonde, pas terrible. <rire> le goût est immonde, les apports Je suis pas trop dessus parce que le monde travaille avec eux, on est dans la merde. Le goût, il est pas bon ça dépend des quels produits il y a des produits le goûtait pas bon genre tout ce qui est multi minéraux et tout c'est horrible ah ouais même les vitamines c'est un pas bon normalement caché ça a pas de goût et c'est ça qui me plaisait ouais. pas par tout contre, dans la marque euh, me plaît sauf ça par contre les apports c'est de la bombe ouais, c'est de, de, de la bombe et c'est fabriqué en France et c'est de la qualité n'y a rien à dire après on m'a dit que depuis que maintenant ils, ils prennent tous les influenceurs les prix ils ont augmenté 30, un peu. Ouais, de 30% ouais. euh, sur à peu près tous les produits donc ouais. à voir donc là nous on est en train d'étudier hein, la question on cherche une marque de compléments alimentaires et on voulait parler avec vous justement euh, dites nous en commentaire vous quelle marque vous consommez et avec quelle marque vous aimeriez que nous on travaille Parce qu'on est on, on regarde un peu partout ce qui se fait, Là, on n'a pas envie de, de choisir n'importe ouais. quoi. Moi je l'ai dit, j'aimerais bien une marque avec vraiment quelque chose de très varié qui s'implique sur la qualité des produits. que ça peut être bio, ça peut être vegan. Tu peux trouver vraiment de tout en fait. C'est ça que ouais, j'aime bien. C'est vrai que le vegan c'est la mode. Après moi c'est pas ce qui m'intéresse, le similité, bio c'est devenu important. Bio c'est important. Et, mais ouais, qualité du produit. Ouais, ouais. c'est ça, qualité du produit. Variété D'accord. Variété des varieté. produits. Moi je veux des parts. Même le packaging, je sais pas, moi je trouve que c'est important. Le packaging, c'est pas terrible. Q&T moi j'ai kiffé. Q&T j'aime bien. Q&T dès la première vidéo je vous l'ai dit j'aime bien et tout le branding. Et, euh... et le branding de Biotech j'aimais bien aussi tu vois. Wow. Après, C'est au-dessus aussi là. Ben, moi je veux juste savoir qu'est-ce qu'ils en pensent eux, tu vois, avec qui est ce qu'ils aimeraient. On travaille, j'aimerais bien qu'en commentaire vous me dites c'est quoi les compléments que vous utilisez et sans mentir. C'est pas parce qu'on est chez QNT qu'il faut ah, dire ouais. on utilise QNT, code machin. Faites pas les suceurs, dites la vérité en commentaire. Dites moi j'utilise par exemple My protéines avec le code de Brutus et c'est voilà. tout là, on veut juste savoir. Mais par ouais. contre, merci à tous ceux qui nous ont soutenus là pendant un an avec le code QNT. Ça fait plaisir. C'est peut-être toujours d'actualité là, donc si on a toujours le code, n'hésitez pas. Ouais. Euh, nous, ça nous aide beaucoup pour euh, poursuivre nos efforts sur YouTube, pour continuer à monter. Euh, euh, mais là on, on pense à changer, donc on est honnête, on vous le dit, et euh, bah, dites nous si vous utilisez le code, de toute façon on le voit, on voit les noms, les prénoms ouais, à chaque fois, qu'est-ce que vous voudriez qu'on vous propose sur Fitness Fusion Mais dites-le quand même en commentaire si c'est hein. Ouais, n'hésitez pas, dites-nous tout ce que vous pensez, sauf prosis j'ai travaillé que je vais travailler euh, si vous voulez poursuivre cette discussion ça sera sur le Discord n'hésitez pas à le rejoindre j'entends suis quand le de longtemps. ça monte ça monte ça monte donc re rejoignez le groupe Discord il y a plusieurs salons sèches, masse, euh, produits de, produits grand, de, grand, est de ouvert. c'est <rire> très grave ça donc euh, voilà si vous voulez des conseils gratuits il y a peut-être des, des des mecs plus âgés que vous qui pourront vous aider gratuitement euh, nous c'est payant sur le site www.fitness.fr ouais. si Mais vous sur voulez, le Discord, du grave. coaching à distance ou sur place, place n'oubliez pas que wow wow <rire> je suis là si vous voulez que je vous coach euh, sur une séance, je fais ça carré les gars, allez voir d'ailleurs cette vidéo pour voir à peu près comment je m'entraîne. Là c'était une séance pectoraux avec Newton. Euh, la vidéo est lourde les gars, n'hésitez pas. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Pimous, l'homme fort. Et Jijo, je veux quelque chose. elle dit Pimous, j'ai dit l'homme fort, je m'en jingle. Et Jijo, chest <rire> C'était nul. Force et fun. <rire> ah là faut que je me trouve un truc. Hein. <rire>